Vibe. Bonsoir tout le monde Comment tu vas Ça va super bien et toi Moi aussi, ça va, ça va ça Ah va. ça se sent hein, que tu vas bien Ah ça va Tu n'as pas besoin de trop parler Non tu vois quand ah. je viens ici Je vois Mikey <rire> Je te vois Je vois à Mooney ben, Tu vois non Je suis en chiquetant Ça, ça, ça va Ça prend pas moi On va poser question On va poser question Ça tue ça On y aller. va D'accord. On marque une courte pause, chers auditeurs, le temps que vous vous installiez sur notre direct à Cétras-Côte d'Ivoire. Notre page Facebook. Euh, le direct y est en ce moment projeté. Vous pourrez euh, y soumettre vos questions. On sera se un plaisir de les passer en direct afin que l'artiste puisse y répondre. Entre temps, bah écoutez, installez-vous, rédigez correctement et on se retrouve dans quelques secondes. Comment Là non. Génération 2.0. Génération 2.0. C'est 100% radio libre Génération tous les soirs. 20h, 22h. Sur ta radio. Génération 2. Génération 2. Génération 2. Si vous prenez en marche euh, cette émission, vous Un suivez cours. Génération ah, okay. 2.0 avec euh, Meita, avec Moon, avec Mike, mais surtout avec l'invité du jour qui n'est autre que Rémi, Rémi et Dan. Ben voilà. euh, le direct cap, euh, moment, se oui. passe en ce moment sur le digital, donc lâchez-vous sans odeur. <rire> Rémi, c'est bon, on peut commencer Super Allez, c'est parti donc <cousse> On sait tout ce que tu as commencé dans un groupe de rap. Ma foi, ta foi, la leur. Aujourd'hui, le genre que tu te donnes et que tu proposes à tes fans et aux mélomanes ivoiriens, tu le qualifierais comment De la jam's music. De la jam's music. La musique qui vient du spiel. Tu penses que tu as trouvé ta voix Ouais, depuis. Depuis Depuis. Et ça se passe bien Ça se passe bien. Il y avait beaucoup de katekman sur le... C'est katekman, techno, mais c'est expression. Keteckpan, ça, ça, ça veut dire quoi? Le gougnon. Mmh. Oui, c'est Keteckpan. C'est Keteckpan, voilà. Il y a beaucoup de Keteckpan, mais bon, on avait la voix depuis, bah, et puis ensuite ça quoi. Mmh. Mais mmh. tu dis que tu veux de la jam, ça jam, ça brate, c'est quoi? Ben bah, la jam, music musique tout pédé. simplement, c'est la musique qui vient du ciel. Vous savez, la musique en elle-même est spirituelle. Mmh. Je suis un homme assez spirituel, donc. Tu es le frère de Fiodébio parce que lui aussi. Le Son vient du ciel. Tu vois non donc sans prétention aucune on peut pas dire que non c'est l'homme qui est... bon mais le fait de dire non je suis trop inspiré pour moi c'est c'est insultant en fait les esprits en fait tu vois hum? voilà parce que, <rire> que c'est eux qui nous donnent en fait toute euh, cette essence hum. qu'on essaie de cocktailiser en Il fait, en fait dans non <rire> ça ça va, se passer, ça va se passer donc ah, voilà ben, c'est la gamme music mais pour faire simple en fait euh, pour les hommes de la terre on va dire que je fais de la pop, de l'afro-pop music, de la musique, musique, Pour les hommes de la terre. Ouais, pour ouais. vous, là. Ouais. Ça, Ça il veut dire. Des... Moi, je suis du <rire> ciel. D'accord. En 2018, tu as signé avec euh, Colbert Prod. Là. Cinq ans après, des bruits de couloir nous annoncent qu'il voilà, euh, y a une séparation. Est-ce que tu confirmes cela Il n'y euh, a pas une séparation, il y a juste euh, fin de contrat. Fin de contrat Oui, j'ai signé en 2018, du... euh, fin 2018 pour quatre ans avec la Colbert Prod que je salue au passage, toute l'équipe, tout le monde, mmh. le producteur en particulier, Général Colbert, à qui je fais un gros big up. Mmh. Donc, euh, fin 2022, c'était la, la fin en fait de mon contrat. De ton contrat. Et puis voilà. Tu décides toi-même de faire chemin solo ou bien euh, Colbert décide de ne pas renouveler euh, D'un commun accord, on décide d'évoluer de, de, en fait, autrement. Autrement. Voilà, parce que euh, voilà, ça a été décidé comme ça. En tout cas, d'un commun accord supplément D'accord, mais, mais est-ce que, donc là tu es en autoprod Exactement Préalablement est-ce que tu as été approché parce qu'on sait que les majors sont ici Est-ce euh, que tu as été approché Avant la Colbert Prod j'ai été approché, pendant mon contrat avec la Colbert Prod j'ai été approché À la fin de mon contrat je suis toujours approché par des labels Mais c'est vraiment pas quelque chose pour l'heure en fait qui t'intéresse. Voilà, qui m'intéresse, je suis en train de tenter pas mal de choses. Mm. Voilà, moi j'ai étudié les finances, donc mm. je suis bon financier. Mm -hmm. euh, voilà, je suis master d'esprit. Merci. Donc tu vois. Donc, <rire> Écoute. Moi pourquoi pas même moi même, moi -même le c'est la majeure, c'est le majeur. <rire> ah, OK. okay. <rire> Elle, le majeur. Mm. Tu vois Donc c'est un peu ça on essaie de, de, de sortir des projets, puis d'essayer de, de voir un peu de nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau mm -hmm. surtout ça. Tout en ton honneur. Ouais. D'accord. Il y a à peu près deux ans, Emmanuel Keïta t'aurait offert un billet d'avion pour Dubaï. Aujourd'hui, vous êtes assez proche. Comment est né le feeling entre vous bye. Bye bye. C'est à Dubaï Ah my God, <rire> non, non, on pose des non, questions. Non, non, non c'était bien avant. Je dis pour pouvoir offrir un billet d'avion à quelqu'un. Enfin, pour recontextualiser ouais, les choses. Ouais, pour recontextualiser. Euh, et il a fait sortir son titre, je pense que c'était le, le goût d'eux. Sans filtre c'est bizarre. Sans filtre c'est bizarre. Mais mmh. bah, auparavant, en fait, Manu et moi on parle depuis euh, Sans filtre, c'est bizarre. Ah, D'accord. C'est Manuel, c'est Manu. c'est Manu. Manu. Non, non hé hey vous l'appelez Emmanuel Keïta, vous l'appelez Eka. Bon, et donc, Emmanuel, moi, moi, Emmanuel et moi, on parle depuis. Non, euh, moi. deux mois. Mais tu sais, même Emmanuel, là, nous-mêmes, on dit pas Emmanuel. Non, Emmanuel Keïta. Toi, <rire> ah, ah. tu dis Emmanuel. Manu, tu dis Manu. Manu. Bon, -moi. Donc, depuis sans filtre, c'est bizarre. Après, il mm -hmm. y a eu des sorties qu'elle a beaucoup appréciées. D'ailleurs, elle, elle le dit, elle le pull up comme Lil J. Mm -hmm. Et puis un jour, comme ça, nous sommes sur les réseaux et nous apprenons que. Ah, le petit Rémi là, il chante bien. Hein. Mm -hmm. J'ai envie de lui offrir un, un billet, un billet d'avion hein, pour ouais. Dubaï. Ouais, Alors, Rémi, appelle-moi. Appelle-moi, ouais. <rire> on, on va faire ça, on va gérer ça. Ouais. Donc on dit, ah ok, mais cool, nous tous on va aller à Dubaï. À à Dubaï. Dubaï. Mm. Tout d'un coup, subitement, il va à Dubaï, le séjour se passe bien, il revient même. Je pense que quand il est revenu, même on l'a reçu. Exactement, ouais, je crois, ouais, oui. ouais. Et puis maintenant, après, on est passé de merci maman même, mm -hmm. Emmanuel Keita. à Manu. Manu. Tu vas nous expliquer mm. Le feeling là. D'accord. Donc que, quelle est la nature de vos relations avec Manu hum, Il dit bon. La nature. De... Ben relations rien tout. Eh, oui, des relations mais... humaines. Oui c'est des relations humaines on va ah, me distraire. Hein? <rire> Allez, on va, Mike. Faut pas le mal dedans. Moi, il, oui, pas il pas la nature de notre relation. Mio Tcha Teta. Eh, pardon, faut pas... Tu vois, il dit Mouni pour dispensé. moi aussi. Je vais me distraire un peu. <rire> <rire> Mikey, <notre> mais quand je vais parler, ils vont ils vont dire que je te défends. <rire> donc, pour on ne pas, pas parler. Bah, elles sont dans l'agression parce que... Ouais. Voilà. Non, on pose des questions. Tout à fait. C'est pas de l'agression. Mais il <rire> doit. Notre relation, pas moi. Tu m'a Mais Il a sauté le Il a dit que... Quelle est la nature de vos relations Mio Relations humaines très cordiales et puis. Euh... Quel cordial. Qu hein? <rire> mais en fait, mais, mais moi, cordialité. avant d'arriver à la nature de vos relations, mm. euh, on voit que c'est. En tout cas, c'est une dame qui, qui donne, qui booste les artistes par ses TikTok et tout. Elle fait du contenu pour les artistes très volontairement. Voilà, on l'a vu avec la P. Bonbon. Et anyway. ouais. Mais à quel moment, du coup, vous devenez assez proche Parce que tu, je pense que tu gères aussi souvent. Je euh, sais pas si tu vas dire direction artistique et, et tout. Mmh. Souvent, tu es impliqué, si tu veux, dans son staff. Ah Donc, ouais Il, pas, il Bille, est séparé, il est Doc, hein. Il C'est toi qui a dit qu'on a doc. Il est mm. Non mais je ne pourrais pas. pas. Ok. Parce que en fait, pourquoi on dit ça Parce qu'une fois elle a snappé et puis elle la dire ah, le travail. Et puis mm. tu étais assis dedans. Là. Voilà. Bon, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. mais en fait, quand pourquoi tu as des relations humaines. Ce flou non, non. Les relations. Les humaines. relations humaines entre des personnes. Les relations humaines, c'est ça en fait entre les personnes donc ça fait relation humaine voilà relations humaines euh, de quel mais on apploie... même de quel type c'est le, le type de relations humaines parce que ça peut être d'autres amicales d'autres professionnelles tout ça sont les relations humaines d'autres euh, amicales professionnelles euh, particulières. voilà ah bon c'est particulier qui m'intéresse oui mais en fait quand je vais dire ça tu sais dans le showbiz là on a je vais prendre un exemple en fait aujourd'hui moi je j'ai connu Mouni ça fait quand même un bon moment mm. et puis euh, aujourd'hui je dirais que on a une certaine proximité, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des mmh. relations, c'est des tu dis que <rire> pourtant qu il la fait son ah, clip il m'a pas ah, appelé. Non, en fait, il m'a demandé préparer un clip en fait. Non, mais parce que la vidéo mais était bon. hyper chaude. Pourquoi pourquoi les... ces interrogations parce que la vidéo de Choum Pom Pom était vraiment Je pense, je pense que les gens sont pas, sont pas ils sont pas ils sont pas trop prêts. Tu vois, tout à l'heure je te parlais de Jams Music. Mmh. Moi, mmh. je suis euh, je suis dans le futur. Voilà, voilà. Euh, Ce projet là Je suis un acteur de base mm -hmm. Emmanuel est une actrice mm -hmm. euh, pas En tout cette... cas là, tout donné voilà, En tout cas Cette fois-ci C'était pas en fait, un, un chanteur Qui prend une go là-bas Qu'on essaie de mettre d'un clip On dit c'est faille De deux là. acteurs en fait mm -hmm. Qui mm -hmm. se sont croisés mm -hmm. <rire> Parce que lui Dans son actorat, Il aime bien embrasser les gens Depuis Suga là-bas Ah bon mm -hmm. Suga Baby là. Non ça c'est pas bon C'est Mathieu. Oh. Ben, il joue le rôle de Mathéo dedans, mmh. tu vois son comportement. Donc, souvent, c'est le personnage. C'est Mathéo qu'on a trouvé dans Choupin Pomme. Voilà, peut-être une partie de Mathéo, c'était le personnage euh... Choupin pim hey, hey, hey, <rire> Nos patrons sont revenus du sport <rire> peu, peu. Je regarde les autres. Ils sont faits comme. <rire> Espoir! On... On, on, on, on va abuser, <rire> on va appuyer <rire> sur la plaie, <rire> mais. Pendant en fait, peut-être que Poupette Star qui est une danseuse, mm. peut-être que tu ne la connais pas, il n'y a pas de proximité entre vous, peut-être aussi elle ne connaît pas en média, désolé Poupette, mm. mais moi en tant qu'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont mis la musique, et, euh, TNT était invitée sur le plateau, et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, et elle a dit, Jean elle a dit que Rémi, non c'est Zago, elle ah, pensait que le micro était éteint, ah ouais? et bien c'est Zago, allez aussi L'extrait ah. est là, je screen. Ah, tu vois ça C'est fort, hein c'est peu comme vous, vous êtes dans le showbiz, pas nous, hein Nous, on ne sommes pas dans le showbiz. Dans le showbiz, tu sais, moi, dans le showbiz, je suis quand même assez dans mon coin, tu vois. Mm -hmm. Je ne suis pas tellement assez réservé. Donc, la plupart du temps, tous les sons qui peuvent sortir, si c'est des gens qui ne sont pas de mon entourage, ben... Mm. Mais... D'où ils prennent leurs informations, on ne sait là, pas tu quoi. ne sais tu pas. D'accord, il voilà. n'y a pas de tu souci sais Ok cool. Mais après tu vois, rime. on dit beaucoup de choses dans la vie d'un prince, tu vois. Mmh. Voilà, donc c'est ça. Le prince ré spirituellement béni. Rémi, <rire> euh, on constate hein, heureusement ou je ne sais pas que tu es très souvent entre Paname et Babi. Mmh. Euh, c'est quoi le bail avec euh, avec ça Est-ce que tu as décidé de t'installer là-bas C'est installer là installé, en fait. En fait, tu sais, depuis quand même le début de ma carrière, j'essaie d'être euh, j'essaie d'exporter en fait au maximum ma musique faut savoir en fait que l'Europe c'est en termes de résultats de streaming c'est de là en fait d'où vient en fait le maximum sinon plus de 70% de mes streams mm -hmm. donc euh, c'est bien d'être en fait très présent ici mais si tu as par la grâce de dieu tu as eu cette grâce d'avoir cette ouverture en fait sur l'Europe autant en fait profiter voilà, voilà mm -hmm. donc en fait depuis un moment donné J'essaie d'être ici, j'essaie d'être là-bas. Justement, le projet chou Pompom, on le tourne là-bas. Et ça aussi, aujourd'hui, ça a eu un gros impact, autant pour moi. Parce qu'il y a une grande ouverture. Voilà, ouverture qui, dans la suite logique, en fait, je prépare un nouveau qui sort dans pas longtemps. En featuring avec un artiste français. Donc, tu vois, on est dans le futur, en fait. Tu vois, les choses vont venir et puis, voilà. Rappeur Dans le style lover. Lover Dans le style lover. Commençons par Et comment et comment se sont faites les connexions Puisque tu parles d'un film, pas besoin de donner son nom. Euh, ou les indice. connexions, pas besoin non, ai besoin. Les <rire> tu vois, après, c'est toujours bien. En fait, quand tu fais un bon boulot, forcément, à un moment donné, quand tu approches certains artistes, s'il y a le feeling, ça passe, quoi, tu vois. Donc avec euh, l'artiste en question, il y a eu le feeling qui est passé tout de suite. Je pense que depuis l'an passé, on était en, en discussion. Et ça devait se faire même depuis l'an passé. Mais après, mm -hmm. j'étais en train de préparer vraiment chupom-pom. -pom. Mm -hmm. Donc, euh, cette année, vu qu'à cette période, j'étais en France, je me dis, ah, vas-y, on pose en même temps. Et voilà, là, en ce moment, l'artiste, à Abidjan. Mm -hmm. On a un clip, on a en tournage en ce moment. Mm -hmm. Donc, Black euh... aussi à Abidjan. C'est ce que je pensais. Vous, je, vous, je vous donne l'esprit à, à trace. C'est et ouais je vous donne les sous à trace donc c'est sincère donc euh, ça sort fait, on peut pas tu, as, chose. Tu, as, tu as partagé image là dis hein? que, oh, dit que les gens n'ont qu'à venir là. voilà donc euh, ça, va, ça va bien se faire et puis dans pas longtemps vous aurez le prochain Remi Dan qui sûrement euh, <rire> sera avant la sortie yeah on on adore fait, en tout cas les euh... choses de la Principauté <rire> <rire> <rire> <rire> alors on voit que euh, tes derniers YouTube, euh, voilà c'est de gros succès faut le dire mmh. on a le coup de ça, on a sous Pompom, on a là-bas, euh, c'est indéniable franchement tu as mis le paquet, mmh. quel est ton processus de création ben, Le processus de création il reste, euh, il reste quand même particulier mmh. parce que moi bon, je dis toujours en fait que l'artiste est le miroir de la société, mmh. il est le miroir il est donc aussi le reflet aussi de la société donc mmh. euh, il y a certes l'inspiration qui me vient du James mm -hmm. que je salue et que je bénis au passage mm -hmm. mais par la suite... Il gens ou... <rire> on a dit beaucoup de choses sur moi donc euh, quand ça vient tu vois euh, tu sais tout le monde ne peut pas être dans la sphère en fait spirituelle pour comprendre tout ce qu'on va donner donc mm -hmm. moi étant l'artiste qui vit en société j'essaie maintenant d'analyser en fait autour de moi comment je peux m'inspirer de certains faits de ce que aussi j'ai pu vivre ou pas vivre et puis essayer de mettre tout ça Parce en que tu chat. as vu et entendu Entendu surtout Et puis voilà quoi. Après on y rajoute en fait la marmaille musicale Parce que voilà l'artiste jusque là on reste dans, dans, dans le style love. Quand, quand j'écoute euh, euh, Oui en euh, deux Choupon-pommes de, ouais. chou Là-bas euh, euh, Là-bas on était plus allé en mode euh, style espoir ouais. euh, Passer le message Pour dire que voilà on peut, on peut faire pas mal de choses On est pluridimensionnel mm. Mais on essaie d'apporter quelque chose Qu'il n'y a pas ici Même le goût de chat aussi c'est assez large. Love ouais en fait, de base, on est. Je suis, je suis. J'ai une forte influence, en fait, euh, r&b r&b slow français, vraiment musique love, en fait, de base. Parce que et là, euh, tu vas me faire penser à Isa. Okay. On faisait, on faisait, on, dis... on le disait tout le temps. Et malheureusement, il est parti. Isa euh, ma fuck. Il disait toujours que son sournais... ouais, eh, On l'a dit, dit, tu vois. <rire> on l'a dit. Il c'est Céline Dion. Vraiment... moi vraiment parce que même en thème de composition, vous voyez j'aime beaucoup composer c'était ces musiques là en fait où on pouvait réellement en fait composer le slow français voilà vraiment donc euh, c'était ça de base mais après tu évolues dans un pays en fait où il y a, il y a les réalités en fait sur le terrain tu as le coupé décalé comme les gens ne sont pas prêts en fait donc euh, c'est là en fait où le, le, le c'est là en fait où le marketing le travail doit se faire en fait d'abord donc faut trouver en fait un bon mix entre l'ambiance qui est propre à la côte d'ivoire et puis euh, ton, ta personnalité, ton originalité. Donc on essaie ça, on fait un titre, ça passe, on fait un deuxième qui est par la grâce de Dieu un hit, le goût de ça, ça passe, on fait là-bas, les gens sont plus ouverts et puis ah. euh, on en voit maintenant. Ah. Tu vois. Ils sont plus, donc vous Ils rentrez. Sont ouverts, oui. ouais. Donc on peut faciliter en fait la pénétration, tu vois. Donc euh, voilà. <rire> donc, vrai, ah, alors Rémi, on, on sait que tu es acteur parce que Monde l'a dit euh, à l'instant, euh, tu as joué dans Sugar Baby. Yeah. Qu'en est-il en ce moment de ce côté ben, de ce côté moi comme je suis acteur je suis aussi artiste donc mm -hmm. euh, même dans mes clips et dans ma musique le cinéma il vit voilà le nouveau projet aussi on, sera, on va partir vraiment en mode hollywood on sera vraiment dans le cinéma mais à côté de ça faut dire que je comme en ce moment je suis en train de vraiment en fait bosser sur euh, le volume mus musical surtout on essaie d'être concentré mais à côté de ça, on essaie d'évaluer aussi les propositions. Parce qu'il y a des propositions, bien évidemment. Mais c'est des propositions, en fait, où on essaie de me cataloguer, en fait, un registre en tant qu'acteur, tu vois. On mm -hmm. m'a connu, dans Sugar, je faisais de la musique, euh, le gars BG, le nouveau quand on t'approche mmh. aujourd'hui On dit là Tu vois, tu dois être le lover dedans mmh. Et je sais que si j'ai Un projet, deux projets, trois projets C'est fini. Ouais, fini Quand on te voit On sait automatiquement que c'est ça Alors que tu vois Moi je veux vraiment être à Hollywood Je vais faire partie Pourquoi pas des races africains qui vont mmh. est à Marvel Donc ah tu ouais, commences moi. à parler hey, tu veux, tu... Oh ouais yeah, I, I try, I try. No. Don't try to play with the more. Donc Merci. voilà Donc tu vois On essaie de de, de, de, de, de de rester focus Sinon on a envie De, de souvent sur les projets se dit ah, On y va quoi On va en tourne, Tu vas passer à la télé. Mais bon, déjà, ma musique me fait suffisamment passer à la télé. Mm -hmm. Donc, faut pas te précipiter pour ouais. être sur des projets qui vont pas t'envoyer plus sur l'ouverture que tu ouais. veux prendre. Voilà. Exactement. Sinon, Exactement. des propositions, il y en a. Il mm -hmm. y a des propositions, mais je veux un projet, pourquoi pas, des, des rôles, en fait, où tu on peut pas s'attendre. Voilà. Si c'est un bandit, si c'est un quoi, si c'est un féticheur, si, je sais pas, en fait. Des, mm. des trucs, en fait, où Innovant on verra, en fait, que, un voilà, peu du cliché. On dira pas qu'en mode, il fait l'artiste. C'est trop ouais. simple. On dira, ah, ça, c'est un acteur. Mmh. Donc c'est dans ça quoi. Arriver à dissocier euh, l'acteur De l'artiste et du ouais. chanteur Donc avis à tous les dangereux réalisateurs Je sais qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de superstars en Côte d'Ivoire On voyait les loups mouvements penser bon, si, mmh, en fait mmh, à mmh, de, mmh. De, de grands rôles Même si c'est bizarre Il fait appeler mon roi à sa propre D'accord, c'est bien noté Alors, qu'en est-il pour les études ben, Les études, moi bon, je pense que j'ai fini hein. Mais tu avais dit master la dernière là. fois que ton papa voulait que tu continues encore Ouais, mais tu sais qu'en ce moment il y a un téléphone master le gars, elle est bizarre. Qui en avait un master mon, mon vieux Mon vieux ah, Oui. oui il avait fait, quand il... Le challenge, c'était en okay. mode, voilà, moi, bon, je fais ma licence, je fais, après, je fais mon master, et puis, bon, je ferme la bouche de tout le monde. Il dit, d'accord, si tu penses que c'est un master-là qui va faire que tu vas faire truc, moi, bon, je fais un master. Et puis après, si tu veux, tu vas aller faire l'autre, on va faire l'autre. Donc ça, c'est... Il a le point. Il <rire> allait faire ressources humaines, il est parti à l'école, il allait faire ressources humaines, licence, il a fini, licence, il l'a soutenu, Master euh, Là, cette année, il soutient son Master 2. Je lui dis, bon, moi, je dis à la vieille, hein, il va faire ça lui seul. Mais <rire> tu vas courir seul. Voilà, parce que moi, les choses comme ça, ça me fatigue. Voilà. Là, les wari yeah. commencent à circuler, là, tu vois. Quand c'est comme ça, tu as pris horreur, il as, as as l as l façon Caillou dans ton sein. D'accord. Euh, tu nous parlais de ton actualité, notamment de ton tout dernier bébé solo qui mmh. doit sortir. Non, en duo, pardon, avec un artiste. Sensei. Tu comptes sortir quand euh, on part pour mars, on va dire. Pour le mois de mars On part pour mars. On est déjà en mars. Mais euh, on évalue. J'évalue. En fait, euh, j'essaie après euh, de bien planifier, en fait, parce qu'aujourd'hui, tout est calculé, tu vois. Mm. C'est des balles, c'est des, des, des bulldozers que je, je balance, tu vois. Donc, j'essaie de bien calculer. Mm. Mais le son, il est déjà OK. Mm. Le clip, il est, il est quasiment OK, tu vois. Donc, euh, dans pas mal de temps, et puis on va annoncer. Oh, on en entendre parler. Ouais, c'est ça qui est bien en autoprodo. Ouais. Tu décides quand tu veux. Quand tu veux. Il n'y a pas, pas à des fois, un peu. <rire> Il y a beaucoup de personnes sur le live qui demandent s'il y a une collab entre Mike et toi. Hein, parce que vous êtes tous deux tu euh, vois? de bons. Mmh, mmh, non, mais ça, là mmh, mmh. seulement Mike est right. là, ça, c'est fait. En fait, je... C'est les choses pour lesquelles on se voilà, presse pas. Voilà, je presse pas. On a ouais, déjà eu forcément. à parler, je l'avais écrit à l'époque j'ai ouais. un de moins Merci. Voilà, parce que Mikey, même en thème de love, les sons qu'il a envoyés là, laisse tomber quoi. Il a dit ça. Laisse tomber. Je l'ai tombé. Tu vois, non. Donc voilà, après, je vais peut-être. Tu sais, après aussi, c'est bon. Tu vois, tu as les dévancés quand même qui sont là, qui font de bons trucs. Quand toi-même, tu as aussi réussi à quand même t'installer, à avoir un nom, quand tu fais un featuring, c'est clair que ça donne plus que quand tu es au début. Et puis tu fais, et puis on dit non, on va dire non, c'est Mike Arabi qui a fait son, Tu vois ce que je veux dire Voilà. Donc, même, il y a beaucoup il y a pas mal de doyens En fait que je vois Mix Premier C'est les voilà, ils qui tu les collaborer Voilà Mais là en ce moment Moi-même a fait des chacun dans son registre D'autres sont dans le coupé Décalé Moi aujourd'hui J'essaie quand même De vraiment ce mouvement R&B là Je veux qu'on puisse Voilà quoi Le rap ils voient se sont débrouillés quand même Mais ce qui est bien Ce qui est bien Dans ce qu'il dit Et ce qu'on peut constater d'ailleurs Il y a vraiment un game Qui est en train de se faire Petit à petit euh, Lil J, LJ, Amaro qui est en train de venir, il y a, il y a, il y a vraiment pas mal de gars et c'est bon c'était surtout ça le plus compliqué parce que euh, à l'époque, euh, je sais pas si je devais dire que c'était euh, un peu le sucre. Lo, lo, lo, Donc on lo, lo. disait, c'est pas le gars qui fait zouk là. <rire> tu vois, non. Donc chaque fois quand tu arrives dans un coin, non mais c'est pas le gars qui fait ah, zouk là. Une fois, enfin, là. De, voilà, tu vois. Mais heureusement maintenant, il y a, il y a, y, a, y a, Rémi et Dan, il y a, y a Lil J, il y a pas mal de gars qui sont en train de venir et ils sont en train de créer quelque chose. Parce que le plus important c'est de créer l'engouement autour. Et avec ces ces, ces ces jeunes talents là, franchement. Bravo, et ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait qu'à un certain moment, il y aura ce game-là. Et euh, voilà, on va dire Non, lui, elle est plus forte que lui. lui elle est... Mais voilà. s'il n'y a que deux, trois personnes, tu vois, ça ne passe, pas. passe pas. Mais Dieu merci. Maintenant, c'est en train de venir. Le pape de l'afro-love, maintenant. Ah. <rire> love, c'est nous, maintenant. Je vous bénis, mes enfants. Oui, bénis vrai. à moi. Oh, franchement. <rire> <Elle a -trui. rire> Le pape de <rire> l'afro-love. De l'afro-love, la la t'es malade. <rire> Alors, Rémi. <rire> On va rentrer un tout petit peu dans ton jardin secret, on sait que par le ah ouais. passé, tu as, t as vu, exercé là. quelques petits métiers. Euh, <rire> euh, Sont-il, tu aurais été répétiteur. Tu nous expliques un peu, deux, trois anecdotes Ouais, c'est les, les... Bon, ah. C'est les petits... <rire> <rire> <rire> c'est des, <rire> des, <c 'est rire> des, des, des choses qu'on a eu à faire pour pouvoir arrondir nos fins de mois. Mais <rire> c'est bien, c'est tout après, à ton honneur. Ouais, ouais. Parce tout que, comme moi, tout comme Mike. Voilà, moi je suis... Euh, <rire> tout comme mon gars. un de Yopougon. <rire> Enfant de Yopougon, c'est vrai, tu vas à l'école, tout, tout, tout, mais voilà, le Yopougon là-bas, c'est qu'on nous apprend vraiment à être des grouilleurs. Mm. Moi, je suis mais une non, famille. Mais qu'est-ce que tu crois? Non, qu est qu est t as t as là. Faut ah continuer ah pas Tu m'as parlé de écouter. Cocody actuel là C'est l'un qui s'en quittait yopo à Yopougou en Bobo Ouais, ouais, ouais c'est vrai Actuellement c'est Cocody avant Oubé, Oui tu vois si C'est Cocody avant Soit tu voir la, la famille si tu Non il d avis d avis avant ils avaient l'argent ils avaient l'argent voilà, Mais qu'est-ce que tu prétends Qu'est-ce que tu sous-entends Que nous les gens de Yopougou Nous n'avons pas l'argent Non non non c'est pas ça Heureusement que habitent à Bobo Non mais Cocody à l'époque C'était quoi Genre Quand tu dis que t'habites à Cocody tu peux pas ça. venir habiter, mais aujourd'hui, là, Et nous autres, on est quittés à Poi, à Kumasi, à Makori, c'est nous aujourd'hui, c'est à cause de nous, mais ils ont fait son gré, son 9e, trans, 10e, tranche. Mmh. <rire> extension. Voilà, coco du d'Opé, engrais, façon à tout ça. Il y qui forcent même. Voilà, il donc. avant, à l'épée. Engrais, extension. Engrais, <rire> extension. <Ouais. rire> il dit tout droit, tout droit, il se met à l'épée. En... <rire> bon, tu sens sois, tu sois à nyama C'est quoi ça C'est quoi, C'est quoi tout ça, C'est quoi tout ça là oh. <rire> Donc voilà, oh, voilà mais... j'étais répétiteur, je crois, pendant 2-3 années, pendant que j'étais étudiant. Mm -hmm. Tu as tenu quelle, quelle classe euh, J'ai pris 3ème. Ah, mais ça euh, J'ai bon eu, eu à prendre deux élèves de 3ème qui ont eu le, B, euh, le BPC avec mention. Oui mm. mm. J'ai mm. eu à prendre euh, un élève en classe de 5ème. J'ai eu à prendre 4ème. J'ai eu aussi à prendre 2ème. J'ai mis à 100 secondes, ça donne messieurs. mal des textes. Mm. Moi, j'étais troisième, et puis en bas. Ah, Au-delà, hein. au -delà, au -delà, je dis allô? Je dis non, il fait pas ça pour le moment. Parce que moi-même, en fait, j'étais élève encore. J'étais, je, l'ai fait, fait, ouais, été... fait. Ouais, j'ai fait de la seconde à la terminale, tu vois. Seconde, première terminale, et même en première année. Donc, euh, franchement, euh, c'était chaud, quoi. Mm. Donc, dit, tiens, il fait pas seconde. Ah, ah. non, seconde, ça donne cinquième jusqu'à jardin. Jusqu'à jardin. <rire> en fait, j'ai accompagné aussi je crois deux élèves à l'époque en terminale. Mmh. Un qui était en D. Il y a eu aussi le bac et puis euh, mmh? une, une, une élève ah bah, qui était en L. Monsieur. T'as ouais, ouais, fait... gardé le contact avec eux euh, Et ils voient le monsieur à la télé. Quoi. En fait, quand j'arrive souvent, quand j'arrive je vois les parents, je parle, les salue et tout, tout, tout. Mais à côté de ça, j'ai même été gérant de Cyber. Mmh. Ah ouais Oui Quand les mois des les ont commencé là, nous on était là. <rire> Sinon, on donnait le temps, temps aux gens des s'y faire. Nous viens. sommes les préquisats d'ici. Tu sais quand même. une épreuve, quand tu as Tu géré le cyber pendant combien Pendant 4 années. Je ouais. salue mon vieux père qui, qui, Eto qui me, qui me donnait la gestion en fait, Mais de, de son monde. Tu mouvement. alternais entre parce que tu as commencé à chanter à l'église aussi. Mm -hmm. euh, tu avais le temps quand même d'aller enseigner, de gérer mm -hmm. cyber. Tu sais, vraiment, j'étais comme aujourd'hui. Ça a toujours été l'organisation. Et moi, je dis vraiment merci à mes parents parce que j'ai eu des parents vraiment waouh. Mm -hmm. Côté organisation, moi je te dis, mon vieux, il, mon vie, mon vie, il était instituteur. Mm -hmm. Il va matin, il va faire coup il va faire cours du soir. Après, il y a un cours d'alphabétisation. Alpha, mm -hmm. Il va faire ça. Après, il y a tel mouvement, tel mouvement, Donc, quand tu retiens ces personnes en fait en modèle, mm -hmm. et puis toi-même, à un moment donné, tu es en de crier que je veux, je veux avoir ma liberté. Bon, tu as le choix, hein Soit mm -hmm. tu te joues au vagabond, mm -hmm. ou bien soit tu essaies de regarder et puis de faire mieux, en fait. Donc, mm -hmm. vraiment. Et puis, après, on était étudiants. Mm -hmm. Donc, il y avait aussi cette... Euh, sur la fac, c'est pas comme euh, en, en école privée, au taku, mm -hmm. matin, midi, soir, matin, mm -hmm. midi, soir. Donc, en fonction de mes programmes au euh, niveau de la fac, j'arrivais à... Alterner. Vraiment à alterner entre mes cours du soir, entre aller, gérer le cyber. Et puis, voilà, d'autres activités que je faisais à côté. Bah, félicitations. Voilà. c'est dans le ce Cabine, on en, en fait tout ça. Oui, Cabine, mm -hmm. ça C'est dans base, un hein. a euh, est ah, le C'est dans le Yopougon, Selmé. Selmé, Zébier, moi J'ai entre Zébier et mmh, Pucotam. Ça c'est un bon coin. Tu vois un peu non mmh, Zébier wow. c'est Bah Faut, faut pas me demander parce que je ne saurai... <rire> sais même pas pourquoi je te même, demande. Bah, même si, ouais, si ouais, je te ouais. dis, c'est ouais. ancien monde arabe. Non. Ancien monde arabe. Des révélations complexes. Après Stadini, complexe, c'est la zone qu'elle a. La zone de complexe. C'est là que moi j'ai grandi. Yessu, vidéo. Pardonnez-moi. Merci en tout cas Rémi d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, merci, non, merci à vous. C'est l'heure de vérité. du duel. Non, quel duel, duel. <rire> Il n'y a pas de duel Zella, dj dj dj dj. Duel, duel, y duel, duel, Non, il a pas de non duel non. Tu vas plutôt nous interpréter trois titres yes. Voilà, c'est ce que tu fais le mieux mm. euh, Donc on aura le goût de là La-bas » et Chou Pompom. Mm. Merci de garder goût. Si tu Louis. veux aussi, tu fais un petit tambour Elle ne peut pas dire Elle ne peut pas, pas d arrêter. D arrêter Et ça m'a mal Mais tu veux et faire combien Tu fais trois j'ai un mot de concert à trace de toute façon On adore un peu, okay, non, On un aime ça, touchy. on est des Et voici ton Mickey, voilà le, pape, le pape de lover là maintenant Daine tonneau yeah, yeah, my wazer, my wazer. Allez, donc tout de suite, euh, vous verrez euh, notre euh, invité en, en train d'interpréter trois de ses titres. Euh, Les meilleurs, le goût de chat, là-bas, et puis chou pompom -pom, maintenant sur Trace. SK, c'est quand tu veux, le temps que tu te prépares. On fait une courte pause de quelques secondes et on revient dans quelques instants. Les Direction d'habitude, s'en prie de prendre place à bord du carré. Joe faut pas oublier mon collier. t'inquiète, que j'ai oublié. Ah, ok. Allons-y, on a peur de rien. On est confiants. Moi, j'ai aimant de d'acier comme un poirier. Ils sont là-bas. On est trop hype À mon médaille, ils arriveront pas. numéro de y là on n'est pas le dépôt Il y a des choses que je ne fasse plus. Il y a... Chérie, onction de mariage est versé Ah, on a qu'à chanter un dende, un dende, dende, un dende, un dende, un que un nouveau buzz, on va là-bas. Petit affaire à va là-bas, oh. tellement on est informé, information vous m'est donnée. Et c'est ça, les gens regardent pour dire qu'on est immature, que nous on s'en fout. Pourtant, on n'est pas fou, on aime amusement, mais on est très concentré. Ils ont cassé pas de réussite. Il sait à nouveau qu'on de toi ou oh Ma chérie, on sent de mariage éversé. On a qu'à chanter. Déléguer une dende. Déléguer une dende. Déléguer une dende. Déléguer une dende. Péripirilo. Déléguer dende. Tout ce qui veut toi ou levez-vous, on va chanter. Même si tu es piqué, faut venir, on va chanter. Et si c'est dur, nous on sait que Dieu va changer ça en coton. En go là-bas, ou que les eaux. Ils disent qu'on est fou, pourtant on n'est pas fou. On aime amusement, mais on est très concentré. Comme les fous Pourtant on n'est pas fou Il n'a pas parlé Nous on sait où on va Et ça, oui, ça n'est pas Et ça, oui Tout Dieu m'a dit À la Kati, Tcha, Tcho À Kuba, Boba, Boba À Juma, oh Rémi, et d'années, on s'en va là-bas Et, et, et on s'en va là-bas oh, oh, oh. On est à Trace, on s'en va là-bas Après yeah, que yeah, t'étais, yeah. on s'en va là-bas Elle là, a accouché aussi, gâté là-bas On s'en va là-bas comme ça Là-bas, à trace On s'en va là-bas comme ça on s'en va où les autres ont eu pour eux, là-bas, et manier qu'ils taillent. On s'en va où tout le monde a eu pour eux, là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On a cassé chanter de l'égoïmde, ni de l'égoïmde, de tu dé, d'un C'est le C'est le but de... Le goût ça, oh, le goût de, le goût de. T'as vu comment t'as zayé le goût de ça. Bim, non c'est ça. On lève tous les surfruits. On lève, Alors là on va partir pour, les fait chou pompom. Ouais, je t'ai connu et je ne regrette rien Tout dans ton le fruit s'embête Ta ton respect et ta beauté naturelle J'aime quand tu bouges, j'aime quand tu prouves Pas à plus mais que je suis ton amour Même si souvent tu me rends fou Je souris, à chaque fois que tu me souris Mon oh, bébé je suis heureux Je t'avoue que tu me rends heureux T'es ma vie Je suis ton chou pipi t'es ma choupon pour moi, Je suis ton chou pipi t'es ma chou pour moi, Personne pourra nous séparer, t'es ma chou pompom moi, Je suis ton choupi pipi marré. T'es mon biscuit, mon coco d'amour, ma princesse avec toi, mon giré partout, baby follow me, oh, I know you you follow me ma vie, jamais je suis Bang bang bang Baby follow me I know you we follow me baby just soon. À chaque fois baby I'm suis to Je suis ton chou pigma et, je suis je suis ton chou et, je suis ton choufi pour et, je suis ton chou pigma et, je suis ton chou et, je suis ton choufi pigma et, je suis ton au pigma et, et, bébé et, mais bébé toi et mon beau beau petit J'ai vraiment dans la vie Au point des écrits. Depuis que je t'ai vu Je vois plus rien, rien. Oh. Depuis que je t'ai vu, oh. oh. vu Je vois plus rien Déjà je ne pas parle J'entends plus rien Depuis que je t'ai vu Je vois plus rien Et ma chou-papon oui. Je suis ton chou -pipi. Et ma chou-ton pour je suis ton chou-pipi, Et puis ma chou-ton pour personne ne pourra nous séparer Et ma chou pour moi je suis ton Ma chou more, Je suis ton chou more, Bim système. Merci beaucoup, c'était Mr. Génération 2.0 Génération 2.0 225 08 200 225 0. 0. 08 200 Le soir, appelle Appel. et exprime-toi sur oh, a Trace, Trace, Trace tracel. Tracel. Tu connais, Raphaël Chim <rires> On a l'habitude d'écouter de la bonne musique ici Mais là, franchement, il y a la chaîne Moi qui viens, je suis toujours contente Je pense qu'on a fait l'un des premiers G2.0 live avec lui en 2021 tout à fait, tout à fait C'était une très, très bonne idée Merci Aujourd'hui, voilà, tu continues de te bonifier comme le bon vin Merci beaucoup Avec le on a apprécié ta prestation plus que délectable En tout c'est la première fois que je la vois autant se napper J'ai laissé J'ai j'ai Tu as entendu mes bacs Bien sûr. Elle a, boost, elle a le vrai cœur. Elle booste. Elle booste. Moi j'ai les le trucs hein. le chant. Méchant, méchant. Bon, ce qu'on me montre là, si on me filmait là, ça l'est pas bien sortir. Mais quand je suis seule. sérieux C'est pour ça que je chante dans la parce que ce qu'on me met une fois là. Y a pardon, on sait pas que le temps est arrivé, mais une fois bien. à l'église là, la une tata qui dit donc elle a elle a le don de chanter. Tantis c'est danser là. Yes yes c'est dit yes. yes. <rire> non, Prends le micro. Pourtant son son là, j'avais l'habitude de chanter à la maison que je chante comme ça. Là, on Tout dit tu as fait ta karaoké, okay, Qu'est-ce que tu as dit? arrêté de poser. Tu gâté le... le coin. <rire> Là, tu as dit: il te... te poser <rire> L'esprit de Dieu t'a pas encore bien pris. <rire> <rire> J'ai décidé de ne pas toi. En tout cas, quand on me voit, il chante bien. Mais quand ouais, on me ouais, voit, là. Merci Rémi. Merci, merci à vous. Merci, à vous. Euh, merci beaucoup. On a apprécié ta, ton passage ici. C'était vraiment bien. On a, on a appris toujours un peu plus sur toi. Mm. Et euh, je te souhaite beaucoup de chance pour euh, la suite de ta amen, carrière. Amen, et j'espère que les choses vont se mettre et se concrétiser pas grâce selon, tes tes souhaits. On selon tes souhaits. Et très bientôt, un grand concert, pourquoi pas. On ouais, va y voir, y là, en cette année-là. Voilà. La Il faut que ça. Oui. Langer, mce, boy, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci, ,right. merci à vous, merci, merci, merci. à tous les auditeurs, merci Jonas à tous les internautes. Il est dangereux Non, le pas il est. Je c'est vrai qu'on fait les ouins ça. Hé, Cheney ta manager, pardon. Hé, la dîme même, elle. pas, elle à pas à la dîme. Il Elle a la dîme. Hé, <rire> Ariane, Cheney, t'a soulémi. Lil'Jé, t'a soulémi. Ok, d'accord. Rémi, te soulève. Il te soulève. Ok, okay. on te bon, regarde. Je pense qu'on va lui faire payer le passage. Ou <rire> parce qu'on ne peut pas l'avoir. Ah mais la dîme. Là. Non, mais tu Bah écoutez, on est au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour demain. Même heure, même fréquence, même team. Portez-vous bien et que la Non, grâce je suis pas là, vous accompagne. Ouais. Allez, à demain. Ça m'a passé. Bye. Pas bye. bye, bye. Tu es bye. là demain. Elle s'amuse, elle joue très mal. Parce que balpe, tu vas l'attraper t'as Allez, les hits non-stop vont s'enchaîner maintenant sur la radio.